Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va changer un petit peu de l'ordinaire. J'avais envie, euh, j'avais pas trop d'idées. Je vais vous présenter en fait mon setup avec quoi je travaille. C'est quelque chose qui est souvent demandé en commentaire. Donc je me disais que c'était, un... ça aurait pu être sympa en tout cas de faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous présenter ici bah, le matériel que j'utilise. Vous avez peut-être vu cette année euh, une petite nouveauté, le petit fond vert que vous voyez derrière qui permet de faire des choses un peu sympas et rigolotes. Euh, et voilà, donc je vais vous présenter mon matériel, euh, les micros. Euh, la configuration euh, etc etc en tout cas j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin et de vous abonner si c'est pas fait allez c'est parti je vous montre ça tout de suite alors le fond vert la petite nouveauté de cette année qui est tout simple sur trépied réglable en hauteur en largeur évidemment euh, qui me permet avec ces deux softbox ici de projeter de la lumière blanche pour avoir une meilleure qualité euh, au niveau euh, du rendu pour la prise de vue, deux trépieds, mon smartphone, un ZTE Axon 7 qui va me permettre de faire des plans larges et évidemment un micro-cravate Boya By M1. Pour un peu plus de confort, j'utilise évidemment deux écrans, un 26 pouces avec une dalle IPS et un 19 pouces d'ancienne génération. Pour la prise de son pendant les vidéos YouTube, vous le voyez d'ailleurs fréquemment à l'écran, mon micro Bird UM1 et son support amovible. Ma configuration matérielle sans qui rien ne serait possible, j'utilise donc un Intel Core i7 4770 cadencé à 3 go avec 16Go de RAM, évidemment comme vous pouvez le voir Windows 10. Au niveau graphique, une euh, Nvidia GT 640 qui date un peu mais qui fait le boulot. Pour la partie montage vidéo, j'utilise essentiellement deux logiciels. Le premier que vous pouvez voir à l'écran qui est Camstasia qui me permet de capturer l'écran et en général pour les tutos c'est un peu plus pratique. Et parfois, comme c'est le cas pour cette vidéo, Adobe Premiere qui permet de faire des montages un peu plus fins et un peu plus complexes voilà alors j'espère que cette vidéo va répondre à vos questions euh, n'hésitez pas à réagir mettre un petit pouce bleu très important et surtout si vous avez des questions allez sur le site en bas vous avez une section commentaires vous posez vos questions et j'y répondrai en tout cas moi je tiens à vous remercier parce qu'effectivement on est de plus en plus et c'est grâce à vous vous qui tous les jours regardez cette chaîne ces vidéos réagissez euh, et en tout cas euh, on est de plus en plus on approche les, les 4000 abonnés ce qui est quand même pas mal euh, en tout cas moi j'en suis euh, ravi et je vous remercie Merci encore. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.